Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons développer sur le respect de soi. Dans cette vidéo aussi, nous allons parler particulièrement de quoi Que le respect de soi est subjectif. Souvent j'entends parler de cette notion de respect de soi dans le sens où moi je respecte les gens et je sais respecter les gens. Je me respecte. Ok mais là où il y a de la difficulté, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a à un moment donné de l'incompréhension et des confrontations euh, alors que ce respect de soi est véritablement quelque chose qu'on souhaite mutuellement tous, en fait. Tout le monde autour de soi aimerait obtenir du respect et tout le monde se respecte. Alors qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'incompréhension Tout simplement parce qu'il est important de comprendre que le respect de soi subjectif c'est quelque chose qui est personnel c'est à dire que vous êtes les seuls et uniques à savoir comment faire pour vous respecter et pour vous faire respecter le respect de soi est donc une formule qui est unique qui est très personnelle, qui est subjective selon l'histoire que vous avez eu selon le parcours que vous avez eu pour certaines personnes par exemple le respect de soi passe par euh, la prise en considération euh, de sa propre réalité. Pour d'autres personnes, le respect de soi c'est surtout ne pas se mentir. Pour d'autres personnes, être respecté c'est obtenir du soutien. Pour d'autres personnes être respecté c'est euh, avoir une personne qui s'engage pour, pour lui ou pour elle. Donc c'est vraiment une formule qui est unique, qui est vraiment personnelle, partant de là, on peut donc dire que l'autre n'a pas la science infuse de comment vous respecter en réalité, à moins que vous lui communiquez la manière exacte dont vous auriez aimé être respecté, à moins aussi que d'un plus grand hasard, d'une coïncidence. Euh, la manière dont l'autre aimerait être respecté, coïncide avec la vôtre. Voilà. Donc, ne reprochez donc pas à l'autre de ne pas savoir vous respecter tant que vous ne lui avez pas communiqué la manière exacte dont vous auriez aimé obtenir cette considération de vous-même. L'autre n'a pas la science infuse, l'autre ne connaît pas votre histoire, donc l'autre ne peut pas euh, deviner parce que c'est vraiment ça le moyen par lequel euh, vous aimeriez vraiment être pris en considération. En parallèle, vous ne pouvez pas non plus dire que moi je sais respecter tout le monde, je suis quelqu'un de respectueuse et je sais respecter tout le monde. Non, vous respecterez toujours l'autre à partir de votre propre prisme, à partir de votre, à partir de votre histoire, à partir de, de ce qui est important pour vous. Vous allez toujours exprimer les choses à partir de vous-même. Donc dire que vous savez respecter l'autre, à mon sens bien sûr, euh, ce n'est pas juste en réalité. Vous savez respecter l'autre dès lors que vous êtes à l'écoute de comment l'autre aimerait être respecté. Tout ça donc pour vous dire que euh, pour que ce respect puisse être mutuel, c'est-à-dire se respecter soi et être respecté de l'autre, il est important, il est indispensable de communiquer. Ça veut dire que chaque fois que vous serez confronté à une situation dans laquelle vous vous dites « tiens, là, j'ai le sentiment de ne pas être respecté. Je vous invite dans un tout premier temps de ne pas juger l'autre. Ne pensez pas que l'autre vous manque de respect. Vous êtes juste confronté à une situation dans laquelle vous apprenez à vous connaître. Vous apprenez à vous découvrir. Mais chaque fois que cette confrontation est, c'est sûr que c'est inconfortable, mais c'est l'occasion euh, justement de prendre soin de la relation, de donner les moyens et d'offrir les moyens à l'autre de savoir... Comment faire pour vous respecter véritablement Comment faire pour vous considérer véritablement Donc la, la situation de confrontation, cette situation inconfortable n'est pas une fin en soi, mais c'est une opportunité justement pour construire la relation, une opportunité pour permettre à l'autre de savoir comment faire avec vous. Voilà, j'espère que cette vidéo euh, vous a aidé, euh, vous a permis justement d'améliorer votre relation avec vous-même et aussi votre relation avec l'autre. D'autres vidéos ont été faites sur le respect de soi, donc je vous invite euh, euh, véritablement à aller le voir, ça complétera vraiment celui-là, notamment déjà qu'est-ce que le respect de soi, comment faire, et aussi comment faire pour se respecter soi-même se faire respecter de l'autre. Et il y a d'autres subtilités aussi qui sont très importantes. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou des questions, je serai ravie de vous répondre. Likez, partagez euh, si cette vidéo fait sens pour vous. Je vous remercie infiniment de m'avoir écoutée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.